Eh bien, bonsoir, nous voilà de retour, donc jeudi 20h30, 21h30, pour notre émission Radar numéro 60 du jeudi 4 octobre 2018, intitulée « Écocratie au pluriel versus oligarchie ». Alors, je reviendrai sur le titre tout à l'heure. 4 octobre, donc comme nous l'avons dit la semaine dernière, c'est le troisième anniversaire de nos rassemblements hebdomadaires pour exiger les libérations, immédiate des jeunes prisonniers politiques non-violents appréhendés mineurs en 2012 Ali Mohamed Bakir al-Nimer Daoud Hussein al-Maroun Abdullah Hassan al-Zahir et Amjad al-Moharid condamnés à mort en 2014 pour terrorisme par la justice du royaume confessionnel d'Arabie Saoudite Donc, notre collectif qui se veut collectif citoyen c'est-à-dire que on refuse à tout État-major ou toute organisation politique ou État-major ou organisation syndicale de revendiquer euh, ces trois ans euh, de présence euh, sans aucune exception depuis octobre 2015. Nous sommes non pas apolitiques, nous sommes à partisans. étant donné que tout point de vue, comme notamment celui de l'abolition universelle et définitive de la peine de mort, est obligatoirement un point de vue politique. Donc, notre collectif citoyen se rassemble sur la voie publique une heure par semaine, tous les jeudis, sans aucune exception, depuis octobre 2015, pour rappeler les propos de James Lynch, directeur adjoint du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International. La peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Et son utilisation dans le but de punir une personne qui était mineure au moment des faits qu'on lui reproche est une violation flagrante du droit international. Donc on est bien là pour défendre le droit. Alors comprenons bien euh, que le droit, et j'en parlerai tout à l'heure, euh, n'est jamais la justice. Voilà. Donc la décapitation, de Amjad al Moyavid, Parce que parmi les quatre noms que j'ai cités au début, qui étaient les quatre jeunes prisonniers politiques saoudiens pour lesquels nous nous rassemblions toutes les semaines depuis octobre 2015, et eh bien, le 11 juillet 2017, donc peu de temps après l'élection en tant que président de la Ve République de Monsieur Emmanuel Macron, eh bien, un des quatre, Amjad al Moyavid, a été décapité... Dans l'indifférence médiatique estivale, cette indifférence elle, elle peut s'expliquer par le consensus social des états-majors politiques et syndicaux en français sur les criminels concepts d'une indispensable croissance alors économique hein, et d'une défense de nos droits conditionnée à la perte des leurs. Donc, nous sommes plus que jamais mobilisés pour affirmer, et nous le ferons toutes les semaines et nous allons continuer à le faire, nos emplois ne voudront jamais leur vie. Et au-delà de ça, nos emplois aussi ne valent pas nos vies. Nos vies, nous n'avons pas à les gagner, nous avons à les défendre et à les faire respecter. Et il y a un appel pour... Le 9 octobre 2018, et j'entends les états-majors syndicaux et politiques commencer à intituler cet appel à la grève générale interprofessionnelle reconductible. Ils l'appellent. Euh, comment est-ce qu'ils l'appellent déjà Ils l'appellent mouvement, je sais plus quoi, enfin. Euh, journée d'action. Non, non, c'est pas la journée de la femme, c'est pas la journée d'action, c'est pas la journée d'inaction c'est un appel à la grève générale interprofessionnelle et reconductible à partir du 9 octobre. Donc vous n'allez pas nous rejouer ce que vous nous avez joué le 9 mars 2016, euh, qui s'est transformé en l'after-manifestation du 31 mars, au moment où un des quatre générateurs de vapeur du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Paluel tombait au sol, brisant la piscine et le bloc réacteur, et rendant définitivement ce réacteur impropre à produire du courant électrique et très dangereux, et générant plus de 265 tonnes d'acier radioactif, c'est-à-dire la masse de ce générateur de vapeur au sol, ben oui, un homme au sol, il est tombé, et qu'est-ce qu qui a été créé Les Nuits Debout. Les Nuits Debout par les ruffins, par, euh, par euh, les petits Julien Bayou, euh, par... Euh, quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore euh, comme Opportuniste, ah oui, Xavier Renou, enfin tous ces gens-là qui euh, gravitent autour euh, des partis politiques, France Insoumise, enfin du regroupement France Insoumise, regroupement national et nationaliste, France Insoumise et Rassemblement National et Europe Écologie Les Verts, enfin tous ces partis. Ans, tous ces adeptes, euh, ses adeptes collaborateurs de 5e république et donc voilà qu'est ce qui se passe aujourd'hui Eh bien il y a la privatisation l'aéroport de paris adp adp l'assemblée nationale a décidé de privatiser l'aéroport de paris alors qu'est ce que l'aéroport de paris Eh bien les poussières fines de kérosène représentent en volume et en dangerosité euh, quelque chose de largement supérieur à tous les transports routiers de la région parisienne. Donc, ces pollueurs qui nous chient du kérosène sur la gueule, eh bien, deviennent des compagnies privées et qui n'ont à rien répondre de rien. C'est un petit peu comme quand on a filé euh, les autoroutes à Vinci. Hein, on les avait payées, on les avait construites avec nos impôts, et puis bah, maintenant, bah, il fallait verser euh, notre bol. Euh, à une compagnie privée, qui était des copains de Sarkozy et compagnie, voilà. Ils font la même chose avec nos retraites et nos santé, ces salopards. Et donc on, il y a aussi aujourd'hui, chers amis cheminots, hein, qui avaient fait la grève perlée et qui, qui n'avaient pas voulu faire pendant l'été la grève du zèle pour virer ce salopard de Pépi, et bien il a décidé qu'il allait imposer un pacte social, c'est-à-dire que dorénavant il n'y aurait plus qu'un seul statut le statut de cheminot rien du tout, hein, de cheminot ferme ta gueule, hein, de, che, de cheminot à grande vitesse, de ce réseau réduit aux lignes intercitées à grande vitesse, sachant que au niveau écologique, pour aller deux fois plus vite il faut quatre fois plus d'énergie et qu'on fait disparaître tout euh, le réseau terminal euh, qui permettait justement euh, aux gens d'éviter de prendre leur voiture pour aller au travail et notamment en province. Et donc on transforme le train comme un, un outil populaire et écologique en une espèce de compagnie privée qui devrait concurrencer le transport aérien. Mais ça n'a rien d'étonnant parce que M. Guillaume Pépi dirige aussi euh, Keolis, qui est un groupe qui développe notamment le transport routier au Québec et en France. Donc on voit bien que ces gens qui, dans le cadre de l'Union Européenne, organisent une concurrence sont des gens qui ne sont certainement pas des écologistes et encore moins des démocrates, et qui sont en train de briser la paix sociale et de détruire le réseau ferroviaire. Donc Amis Cheminot, cette journée du 9 octobre, elle s'adresse à vous. Mais moi je suis très optimiste. Parcoursup, Alors, les mobilisations s'intensifient euh, dans les universités. Et donc, euh, c'est peu à une journée d'action, mais c'est un début de grève générale interprofessionnelle réconductible qu'appellent les, les étudiants. Euh, des étudiants qui occupent les facs, qui, malgré une répression d'une violence euh, euh, ignoble et euh, euh, carrément dictatoriale, c'est-à-dire digne des d'une république bananière on a vu Tolbiac, l'évacuation musclée voilà, donc ces étudiants restent mobilisés terre, et entre autres... vous qui écoutez Radar sachez-le le 9 octobre, début d'une grève générale interprofessionnelle reconductible, et dans les universités et aussi dans les lycées et on va le voir dans tous les secteurs professionnels les gens vont se lever parce que, parce que bah, quand, quand le bateau coule quand le bateau coule, que font les rats Eh bien ils font comme les centrales nucléaires ils fuient donc le rat Colomb fuit et avant effectivement on a eu la petite souris verte Hulot qui était partie Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu, donc le gros Gaspard Colomb, on va pas pleurer hein, qu'il s'envahille celui-là, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le message commun qu'ils ont avec la petite souris verte, hein, et le gros Gaspard colon c'est quoi le message commun Est-ce que tu sais quel est le message commun Moi je vais te le dire. Le message commun, c'est courage fuyons. Courage fuyons. Mais alors, courage fuyons, mais qu'est-ce qu'ils qu qu sont en train de fuir, ces gens-là Ils avaient des petites places en or. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fuir Eh bien, peut-être qu'ils sont en train de fuir comme nos centrales nucléaires. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a un vieux barrage qui a 50 ans. Euh, le barrage de Vouglance dans l'Ain qui pourrait euh, péter du jour au lendemain et ça créerait une vague de catastrophes nucléaires dans toute la vallée du Rhône donc ça veut dire que 14 réacteurs nucléaires pourraient se trouver submergés par la, par la vague euh, liée à la rupture de ce barrage et on se trouverait dans une situation euh, Fukushima multipliée par 14 euh, ou Tchernobyl multipliée par 14 donc vous écoutez radar rassurez-vous tout va bien, cher Français. On de va trouver un remplaçant. Alors, alors moi j'ai trouvé le remplaçant, j'ai trouvé le remplaçant de Colomb, voilà, parce que moi je, je franchement j'ai trouvé le remplacement de Colomb. Et puis je vais même remplacer par la même occasion euh, euh, le, le Premier ministre. Donc Colomb voilà. On va le remplacer par qui On va le remplacer par un type qui a fait ses preuves, Benalla. Moi j'estime que Benalla, ça fera un excellent ministre de l'Intérieur. Voilà. Et on pourrait prendre qui comme Premier ministre un type qui ferait respecter euh, la légitime violence de l'État, donc, euh, euh, oui, c'est ça, c'est la violence légitime. La violence légitime de l'État, donc, euh, on pourrait prendre un, je sais pas, moi... Un, un type genre caporal, bien droit dans ses bottes, qui a toujours bien, bien servi la Ve République en tant que sénateur, qui a bien servi l'Union Européenne en tant que puro député qui écrit jamais des lois et qui ne sait même pas sur quel bouton appuyer quand il faut les voter. Euh, un vieil oligarque bien réactionnaire que j'appelle Jean-Luc Mélenchon. Voilà donc Jean-Luc Mélenchon, M. Emmanuel Macron fera un excellent Premier Ministre. Euh, beaucoup mieux que, euh, que le Philippe qui vient euh, d'Orano, et on va en parler, et Benalla, un excellent ministre de l'Intérieur, parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que euh, il est l'aboutissement de toute une politique depuis 1945, ce Benalla. C'est l'externalisation euh, de l'armée et de la police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Terre, ce sont des compagnies privées, qui déterminent euh, et, et, et les politiques euh, des états et donc qui, qui sont elles-mêmes des, des, des transnationales avec beaucoup de moyens parfois plus de moyens que des nations donc ils peuvent faire tomber les gouvernements qui, qui, qui sont les faiseurs de rois. et c'est très grave parce que c'est vrai qu'il y a eu un scandale au royaume uni par rapport à british Aerospace system donc c'est devenu euh, euh, BAE, donc c'est les symptômes de l'effondrement des sociétés militaro-industrielles. Alors on arrive au collapse, l'effondrement. Et cet effondrement, ce n'est pas l'effondrement de la biosphère. En fin de compte, aujourd'hui, on assiste à l'effondrement des sociétés hiérarchiques militaro-industrielles. Et donc, leur survie n'est possible qu'en assassinant les peuples, quand, quand, C'est une course en avant de, de toutes ces euh, criminels crapules sans scrupules, euh, ces espèces de petits boursicoteurs euh, euh, comme, comme Emmanuel Macron, euh, qui sont de dangereux criminels et donc qui s'entourent de quoi De dangereux criminels. Et de dangereux criminels qui estiment qu'aujourd'hui, le pouvoir de police, bah, il suffit d'avoir un pistolet et puis de, de mettre des coups de boule autour de soi, et puis après bon, on passera outre euh, le Sénat, ou qu'est-ce qu'on en a à foutre du Sénat quoi. Franchement, puisqu'on en a à foutre du préfet de police. Non, ces gens-là, ils organisent le salon rossatelier, ils vendent des armes. C'est eux les, les, les rois du pétrole. Ils sont payés et ils sont copains avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres criminels crapules. Donc voilà, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Hein? Et, puis, et puis ceux qui prétendent le contraire, qui viennent les chercher. Voilà. Qui viennent les chercher. Et donc voilà. Donc on s'aperçoit que le problème, c'est n'est pas Benalla, c'est pas Emmanuel Macron, mais c'est la 5ème république le, le problème c'est pas euh, Pierre-Paul ou Jacques au niveau du, de l'Union Européenne le problème c'est l'Union Européenne l'Union Européenne qui, qui n'est pas une démocratie parce que ce sont des commissaires nommés par les gouvernements membres qui écrivent les lois donc qu'est-ce qu'on constate eh bien, c'est que la loi, ce ne n'est pas la justice. Et donc hier, qu'est-ce qu'il y avait Hi Hier, place Saint-Michel, donc, ah non, le, le 2 octobre 2008, place Saint-Michel, il y avait la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré. Vous l'avez réussi, hein Et elle a parlé euh, de la cinquième expertise concernant l'assassinat d'Adama Traoré. Eh bien, cette expertise, définitivement, affirme que... Bah, Adama Traoré il avait le, le cœur d'un sportif, hein, il n'avait aucun problème cardiaque et qu'il n'y avait aucune trace de maladie infectieuse comme, euh, comme le donnait la, la première expertise. Donc effectivement il est mort par une compression de la cage thoracique euh, et euh, une asphyxie, donc il s'agit bien d'un assassinat euh, par euh, des militaires de euh, la gendarmerie. Mais bien sûr sur ces sujets-là euh, notre ami de vous euh, le député insoumis Ruffin, euh, ne peut pas se prononcer parce qu'il ne sait pas trop, c'est comme pour Rémi Fraisse, après tout, euh, est-ce que c'est vraiment une grenade tirée par un CRS qui aurait tué euh, un, jeune, un jeune militant non-violent Il ne faut, faut, faut pas délirer, euh, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, il faut étudier la question, on va lui laisser faire une autopsie. Voilà. Moi je crois qu'il euh, faut arrêter de croire nous ne devons plus croire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'en ai marre de, de, de, de tous ces gens qui, qui écrivent des programmes qu'ils disent communs. Et après, il y a des gens qui disent Est-ce que tu as lu le, le programme commun des Insoumis Non, j'ai pas lu l'ignoble programme de Mélenchon. Par contre, j'en connais les têtes de chapitre et ça me donne franchement pas envie de dire ça. Moi, je ne crois plus. Je ne crois pas que les juges rendent la justice. Je sais que les juges, ils sont là pour appliquer le droit. Mais le droit, ce sont les lois. Et qui écrit les lois Ce sont les forts. Donc, aujourd'hui, n'attendons pas que les lois défendent les faibles, vu qu'elles sont écrites par les forts. Ce serait assez stupide. Ce serait aussi stupide qu'un ruffin. Alors, nous ne devons plus croire. Mais non, nous ne devons plus croire. Et nous ne devons plus croire au pouvoir délégué. délégués par élection ou au sont influencés par les médias. Les médias qui appartiennent aux forts, aux marchands d'armes. Donc, euh, les élections... Si ça se retourne contre l'effort, comme le 29 mai 2005, quand on a voté contre le projet de traité constitution, eh bien l'effort euh, appelle à la rescousse le Congrès, donc les sénateurs et l'Assemblée nationale, qui, qui, voilà. Oui, non, les, les gens qui les représentent et qui écrivent les lois pour l'effort. Ils leur disent « mettez bon ordre à tout ça et vous allez ratifier en 2008 le traité de Lisbonne, qui est la copie conforme. » Et donc ce traité de Lisbonne, pourquoi j'en parle ben, C'est tout simplement nos amis qui sont condamnés à mort. et eh bien, la majorité des Français se leurrent et pensent que la peine de mort est définitivement abolie en France. Eh bien, c'est faux. C'est faux. S'ils lisent le traité de Lisbonne, ils sauront qu'il y a un article qui prévoit que chaque État membre en cas de guerre ou de situation de guerre ou d'insurrection, peut rétablir de manière discrétionnaire la peine de mort. Et donc c'est extrêmement important de comprendre ça, parce que qu'est-ce qu'on qu qu reproche à, à, à ces jeunes C'est qu'ils ont participé en 2011, dans le cadre du printemps arabe, à des manifestations contre le pouvoir autoritaire, euh, totalitaire et confessionnel d'Arabie Saoudite de manière non-violente. Il pas s'agit de manifestations armées euh, ou, ou de guerres civiles. Il s'agissait simplement, euh, entre musulmans, d'instituer, je dirais, euh, une espèce de monarchie constitutionnelle euh, qui aurait été quand même un petit peu mieux que cette monarchie sexiste qui, euh, à travers des médias comme euh, le Midi Libre et tout ça qui sont plus ou moins directement financés par euh, ces crapules eh bien se félicite que les femmes puissent conduire en Arabie Saoudite euh, à condition qu'elles aient l'autorisation de leur mari ou de... donc voilà, une liberté qui est conditionnelle c'est peu une liberté euh, voilà. donc arrêtons cette propagande ignoble euh, ce prince euh, Salman Ben Saoud est une infâme euh, sanguinaire et criminelle crapule sans scrupule et tous les gens qui lui servent la soupe ne valent guère mieux. Et donc quand on voit qu'il s'achète 267 millions d'euros une propriété sur les territoires euh, français et qu'il le fait à travers une société luxembourgeoise pour échapper aux, aux droits de, de transmission et eh ben je trouve ça inique mais comme notre actuel président de la république enfin de la 5 cinquième république euh, Emmanuel Macron est un ancien euh, ministre des finances qui avait travaillé pour le groupe Rothschild et qui en connaît un rayon en optimisation fiscale euh, notamment tel que pratiqué par le meilleur élève euh, du Reich de l'Union Européenne le Luxembourg eh bien, on commence par mieux comprendre euh, de quel violent euh, criminel nous sommes otages. Et donc aujourd'hui, oui, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Ce n'est pas parce qu'il euh, y a des ex-directeurs de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, Éric euh, Coquerel, qui osent prétendre ça euh, lors du, premier, euh, du, premier, du deuxième anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, que nous allons célébrer Place de la République euh, de 20h à 21h30 en faisant une émission radar directe de la Place de la République le 25 octobre prochain. Donc voilà euh, non, il y a des élections de l'Union Européenne, oui, oui, il y aura un, un anniversaire, pour le quatrième anniversaire pour la mort de Rémi Fraisse. Oui, effectivement, on a fêté le troisième anniversaire comme, comme les deux premiers, de manière quasiment euh, euh, confidentielle, euh, entre... Euh, entre nous, il euh, y avait Bruno qui va bientôt arriver, il y avait Marc, il euh, y avait Sylvie qui est là, il y avait moi, euh, on a eu d'autres militants qui sont passés, mais, mais les gens qui aiment être sur les photos, qui aiment être sur les photos à côté de, ma, de Madame Rivasi, à côté de M. jodé Beauvais, à côté de M. Mélenchon, à côté des têtes d'affiches, de... Parce que je peux te voilà, de cette opposition institutionnelle agréée par cet inique système, et eh bien ces gens-là, n'en étaient pas là. Alors effectivement, nous, nous, nous on, se, on milite contre eux. contre toutes les, les infâmes dictatures, contre tous ces gens qui piétinent la démocratie. Et donc, on, on, on, on milite pour la libération de tous les prisonniers politiques. Voilà. Il y a une certaine confusion. Est-ce que tu, pas dans ton propos, mais dans le terme milite, militer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire Militer, moi je veux dire on lutte. Il y a des gens ils disent on combat. Moi je sais que il y a quelqu'un qui s'appelait, je crois, Adolphe Hitler, il a écrit un livre, traduit en français, ça s'appelle Mon combat. Moi j'estime que je ne combats pas. Je ne combats pas parce que je n'ai pas d'ennemis. J'ai pour adversaire des gens qui véhiculent des idées nauséabondes. Des gens qui ne sont pas des, des démocrates, des gens qui sont des extrémistes, des gens qui croient euh, qu'il existe euh, une violence légitime, alors que la violence légitime, ça n'existe pas n'existe qu'une légitime défense. Et dans les manifestations, quand on voit qu'il y a des gens non-violents qui se font mutiler ou tuer, eh bien on a le droit de se dire que ces gens-là, légitimement, pourraient se défendre. Et moi qui appelle à la non-violence, je dis non, celui qui te fait perdre un œil, celui qui te tue avec une grenade, ne touche pas un seul de ses cheveux ne touche pas un seul cheveu de Benalla, ne touche pas un seul cheveu de Macron, ne touche pas un seul cheveu de Colomb. Mais dis bien que ces gens-là sont des criminels crapules sans scrupules. Dis bien ce qu'ils sont. Parce que c'est défendre la démocratie que de dénoncer les gens qui la mettent en péril. Et Einstein... C'est quelqu'un qui est venu défendre quelque chose. Exactement. Et il faut bien comprendre ce qu'avait dit Albert Einstein. Il y a pire que de faire le mal, c'est de le laisser faire. Mais les gens qui collaborent avec, avec des personnes qui laissent faire le mal et qui se prétendent d'opposition, ces gens-là définitivement ne sont pas et ne sont plus mes amis. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour servir la soupe à Pierre, Paul ou Jacques. Moi-même, j'ai déjà répété, si je me présente à une élection, crachez moi au visage, au sens propre comme au sens figuré. Les hommes ou les femmes providentielles n'existent pas. Si un jour on peut espérer notre salut, si un jour on peut espérer non pas sortir du nucléaire parce qu'on n'en sort que les pieds devant mais arrêter déjà de produire des déchets nucléaires, c'est-à-dire un arrêt immédiat, définitif et inconditionnel Eh bien ce sera en menant une autre politique et cette politique ne pourra pas se faire dans le cadre des systèmes militaro-industriels je vois que tu as une super belle pancarte, mais il y a pile derrière ta tête. est-ce que tu peux nous la montrer et nous en parler un petit peu alors, hop Pardon. Voilà. Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui j'ai des amis, dont une amie, euh, l'autre malheureusement je ne la connais pas, qui, est, qui ont été en garde à vue. J'espère d'ailleurs que qu'Aïla euh, est sortie de garde à vue, ainsi que son amie, tout simplement parce qu'ils ont fait une opération escargot pour manifester par rapport euh, ben, à un axe routier euh, contre le passage des camions, donc contre la pollution contre la, la poursuite de cet axe routier à travers une déforestation. Donc c'est un petit peu comme le CGO, comme le contournement à Strasbourg. Donc voilà, pour moi... Est-ce que tu considères que cette opération est violente Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, qui, qui développe le transport routier Emmanuel Macron. Euh, qui développe le transport routier euh, Guillaume Pépi. Donc ces gens-là, oui, effectivement, sont des violents. C ces gens-là... Euh, euh, sont en train de faire un monde euh, qui est un monde oligarchique. Et donc, ça me permet de revenir au titre. Écocratie. Alors pourquoi ai-je écrit écocratie Et surtout, pourquoi l'ai-je écrit au pluriel Sur Terre, il n'existe aucune écocratie. Aucune. Donc, ce sont les écocraties à venir. Alors pourquoi l'ai-je mise au pluriel C'est que tout simplement... Ces écocraties elles vont être locales, donc elles doivent se faire par la base, avec des communes libres. Ça veut dire qu'elles auront des points communs qui, qui seront certainement de se fédérer euh, et de respecter la nature. Par contre, effectivement, si tu crées une, éco, une écocratie inuite, tu vas pas pouvoir être végane, parce que si tu ne manges pas euh, le foie cru des animaux, tu n'auras pas de vitamine C et toute ta population va mourir de scorbut. Par contre, si tu fais une écocratie dans le désert, tu auras une autre gestion de l'eau que si tu fais une écocratie, échocra... une éco... une euh, je ne sais pas, au niveau du Loiret. Donc, il faut bien comprendre que... La... Et si on en fait une ou deux est-ce que ça peut fonctionner Alors, ça pourra fonctionner, mais effectivement, le concept même de ville et le concept même de campagne vont disparaître. C'est-à-dire que dans l'écocratie, euh, il s'agit... Euh, Déjà de faire disparaître le spécisme, c'est-à-dire que on appartient au territoire, donc à la terre, au monde, mais le monde ne nous appartient pas. Donc euh, euh, on va sortir du, du spécisme, euh, je dirais, de, de la genèse des, des, de, des livres sacrés, des, des quatre grandes religions monothéistes occidentales et même orientales, euh, qui, qui disent à l'homme de croître et de se multiplier, de remplir la terre. Ça y est, c'est fait elle est remplie, voilà, euh, c'est fait. Tu sais, on coche le petit truc, c'est fait, euh, euh, Jéhovah, euh, Dieu, Yahweh, s'il te plaît, allô, ici Roger Nimot, tu m'entends Bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, maintenant, maintenant, il va peut-être falloir rentrer dans le monde du respect. Et qu'est-ce que c'est que le monde du respect C'est un monde qu'un certain Jésus a décrit. Et il a dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois, mais pour les parfaire. Et donc, on va voir que la loi, les lois qui sont écrites par les riches dans des systèmes qui sont tous sauf démocratiques, sont des lois qui détruisent le monde. Mais pourquoi est-ce qu'elles détruisent le monde C'est parce que ces gens-là, ils savent que c'est fini. Ils savent que le roi est nu, ils savent qu'ils ne sont plus rien, ils savent que les ressources s'épuisent, ils savent qu'ils se font la guerre entre eux parce qu'il y a quatre grands empires, c'est-à-dire que les, les abrutis du NPA qui disent faut combattre le capitalisme, le capitalisme c'est le mal. Ah mon Dieu, le démon c'est trompe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est terrible. Le démon c'est trompe. Le démon c'est les États-Unis. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Mais le démon c'est pas plus trompe que Poutine. Poutine, je dirais même, il, il a plus le profil en tant qu'homme le plus riche du monde, 200 milliards de dollars de fortune personnelle, l'homme qui a réussi à instrumentaliser la mafia russe, qui est connu pour son côté. Très fleurs bleues et bisounours. Euh, cet homme euh, qui fait peur, euh, on le voit bien, euh, notre ami Nicolas Sarkozy qui bafouille, euh, on sait quel genre de, de propos mielleux et menaçants est capable de tenir en privé euh, la mafieuse et criminelle crapule, sans scrupule, qui est Vladimir Poutine. Mais bon, qu'il le sache, euh, son système tombera lui aussi. Et, mais par contre, quand on voit les criminels crapules qui se rangent du côté de Trump et qui font en sorte que l'Arabie Saoudite surproduit du pétrole alors qu'on a dépassé le pic et qu'on sait que c'est une ressource non renouvelable, tout ça pour se faire effondrer les cours, pour affaiblir l'oligarchie adverse de la Fédération mafieuse de Russie, et bien là c'est grave. Et quand on voit qu'il y a comme juge arbitre la République populaire de Chine qui a un autre empire impérialiste qui a réussi à faire avec les états unis et la Russie ce que nous avons fait avec l'Irak et l'Iran et ce que nous faisons aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite et l'Iran et eh bien je dis voilà quand les requins se mangent entre eux quand ces oligarchies et on revient au titre de l'émission Écocratie versus oligarchie les oligarchies vont mourir mais je vais vous expliquer les écocraties peuvent naître, elles sont en train de naître. Les ZAD, zone à défendre partout, ce sont les révolutionnaires, ce sont les hommes qui posent, euh, je ne vais pas dire la première pierre, qui posent la première mode de terre euh, du respect. Ce sont les gens qui renoncent à la bagnole, qui renoncent à beaucoup de choses parce qu'ils savent que euh, c'est pas possible, ce n'est pas viable, on ne va pas pouvoir euh, continuer euh, éternellement euh, ces sociétés de consommation, et bien ces gens-là sont persécutés, on les met en garde à vue, euh, c'est procès sur procès, tout ça parce qu'ils dégonflent des pneus d'engins de chantier euh, ou de vibrateurs qui sont là pour aller quérir les dernières gouttes de pétrole, dans le sous-sol du Béarn, alors que soi-disant, dans les médias, on essaie de nous faire croire que Nicolas Hulot a fait passer une loi. Et bon, il y a des dérogations visiblement. Même chose pour ce qui va se passer au large de la Guyane par le groupe Total, où on va forer là à 2500 mètres de profondeur, donc euh, il faut se rappeler de ce qui est arrivé euh, dans le golfe du Mexique avec une installation de British Petroleum et comment de manière purement symbolique et fraternelle Barack Obama a tiré l'oreille du patron de British Petroleum c'est pas bien mon gars quand même, t'as fait mourir des espèces endémiques, et puis t'as foutu un sacré merdier dans le golfe du Mexique, mais c'est pas grave, c'est pas grave, après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout des pélicans, les... Les... on s'en bat les couilles, quoi, c'est comme les baleines bleues, on s'en bat la race, on s'en bat la race, tout ça, vas-y, vas-y, et ils sont où les punks aujourd'hui Eh bien, ils sont à l'Elysée. Ils sont à l'Elysée, ils sont au MEDEF, ils sont les entreprises du, crack... du CAC 40, et donc ce sont ces gens-là qui financent. Euh des private military contractors ah, voilà. des sociétés militaires privées et c'est assez terrible parce que on est euh, on est arrivé à à la concrétisation de ce que de ce que décrivait Karl Marx c'est la constitution des des super monopoles et aujourd'hui, ça va être euh, peut-être notre disparition. Alors, pour parler plus purement des, des territoires auxquels j'appartiens, il y a un certain Didier Botelli, voilà, qui, euh, qui fait partie du, du directoire de la société Geos. Donc ce, ce, ce type, euh, il, il, il fait partie euh, d'une société euh, privée. Euh, qui a embauché plus de 120 anciens agents de la DGSE, donc la Direction Générale de la, de la, de la Sûreté Extérieure, voilà, avant que ce soit la DCAI. Donc, ils ont géré un gros contrat de sécurité sur le pipeline euh, Tchad Cameroun. Ça fait partie euh, de, ces, euh, de ces opérations et de ces sociétés privées euh, qui gèrent, euh, les, les conflits et les populations au, au nom de transnationales par rapport à l'énergie et on voit qu'il qu y a des gens, donc dans le comité de surveillance de, de cette société Géos on retrouve un diplomate François Cher qui est, voilà, qui est, donc qui est membre de cette société militaire privée voilà, euh, et donc ce... ce ce type, il serait lié aussi à la mort de Vladimir Vétrov, un agent double de la DST, parce qu'il aurait, en tant que, que patron, quand il était responsable des services de renseignement, ben il, et c'est la fameuse affaire Farwell, donc il avait bavé, et il avait mis en péril la vie, et donc ce type a été exécuté. Voilà. Et il a fait partie des 60 diplomates qui ont soutenu la candidature de Emmanuel Macron. Étonnant, non. donc on voit bien que ces gens-là, tout comme à mon avis le Benalla, gravitent euh, dans cette fange euh, hyper violente euh, de petites euh, frappes euh, prêtes à tuer leurs prochains pour arrondir leur fin de mois. Alors, en moyenne, sais-tu combien, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, ces mercenaires se font payer Par exemple. Tu, moi, euh, je sais pas, je suis un an, ancien des forces spéciales. Force delta, la force. Oh, en génie oh, Effectivement, je suis tatoué face à face B. Euh, euh, bon, J'en ai égorgé plus d'un. Hein. Je fais un petit peu comme euh, Choirzi. Euh, euh, non, aucun, aucun. Mais, euh, mais c'est pour présenter la chose. Et donc, même pas de la pétanque Même pas, même pas. Voilà. Je, je, je, je n'ai jamais fait partie de ceux qui pètent en cœur. Et donc, euh, ce qu'il faut savoir... C'est que ces gens-là sont payés en moyenne 1000 euros par jour pour égorger, bien sûr, et ventrer des femmes enceintes. Et bon, c'est un boulot assez sale. Hein. C'est-à-dire que c'est pas volé. Hein. C'est pas volé. Moi, je trouve que Benalla 12 000 par mois pour frapper euh, un, deux, deux manifestants, non, qui ne sont pas armés qui aujourd'hui ont, ont été en garde à vue en plus, c'est-à-dire que c'est quand même assez euh, cocasse. C'est-à-dire que le type, euh, il se sent tellement dans l'impunité que déjà bon le mec qui le, le, le, le mec qui a fait en sorte que ce type-là ait pu nuire, qui est qui est la petite crapule Emmanuel Macron, Venez bah lui, je me chercher et tout. Euh, les abrutis euh, qui appellent à faire sa fête à Macron, euh, les, les, les ruffins, euh, et qui veulent faire croire que le problème qu'on a en France, c'est Emmanuel Macron, alors que c'est la constitution de la Ve République, hein, et pendant ce temps-là, ils touchent l'oseille pour faire croire qu'ils sont députés, alors qu'ils sont là, euh, oui, c'est des députés euh, potiches. Hein. Et puis, ils ont préparé leur liste pour faire élire des pseudo-députés, et des pseudo-députés, et des pseudo-européens. Parce que l'Union Européenne, c'est pas l'Europe, et que ces gens-là n'écrivent pas de loi, donc ils ne sont pas députés. Mais par contre, la gamelle est bonne. Et la gamelle est bonne, mais Marine en a bouffé, hein Jean-Luc en a bouffé. Ils en ont bouffé. Alors Jean-Luc, quand il est député, attends, il voulait décrocher le drapeau européen de l'Assemblée nationale. Tout oh, d'un coup, il s'est senti les couilles. Hein oh putain, ce Mélenchon, putain, c'est un révolutionnaire. Moi, il me fait peur. Moi, ça me fait peur, ces gens-là. Ces crapules-là me font peur. Des gens qui se réjouissent quand on vend des sous-marins anaérobics et qu'oublient de parler de l'affaire Karachi, comment on a laissé assassiner des ingénieurs de la DCNS à Karachi. Et c'était pourquoi Pourquoi Eh ben, c'est parce que notamment la petite crapule Sarkozy, ils n'ont pas voulu reverser à des généraux pakistanais les rétro-commissions qui avaient été négociées par rapport au contrat de ces sous-marins. Parce qu'il faut bien comprendre ce que ces marchands d'armes et ces fabricants d'armes, eh bien, il euh, n'y a, a pas que les stock options, il n'y a pas que les actions, il y a aussi les mains tu vois, euh, euh, il s'appelait comment là, c'était Dumas, là, le, le, le ancien, euh, tu, tu sais les gens qui s'occupent du ministère des affaires étrangères, l'affaire des, des, des c'était pas les corvettes, non c'était quoi là oui, encore du matériel militaire, là, et puis il y avait eu des objets d'art, enfin. Puis en fin de compte, on avait dit qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel. Mais là, il faut oublier qu'on a un, un, un ancien ministre de l'Intérieur, là, qui, est, qui a des démêlés avec la justice, bon, je pense que ça finira par un non-lieu, quand même, pas bah, toujours par rapport au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais, mais ces gens-là, ils se font élire illégalement, en ne respectant pas les, les lois. Ils imposent leurs amis qui écrivent euh, les lois, qui modifient. Ils s'auto-amnistient. Ils s'attribuent un financement public. Et ils continuent leur, leur magouille. Et donc ce sont ces gens-là les rétrocommissions. Quand il y a des contrats d'armement, les partis politiques ils sont tous là. La prochaine campagne, la prochaine campagne. Une campagne ça coûte des sous, bordel. Et Macron, il s'est fait élire, alors qu'on sait très bien que... Il y a des moyens, à la fois des salles, des techniciens et du matériel, qui n'a pas payé. Ça a été donné. Donc c'est illégal. Donc ce type-là doit être destitué immédiatement. Donc moi, Roger Nimot, je, je réclame, j'exige la destitution d'Emmanuel Macron. Euh, je pense réellement qu'on ne pourra pas régler les choses sans cela. Et après, je demande la dissolution des deux assemblées. Donc le Sénat et l'Assemblée nationale, et je demande à ce, qu à ce que tirer au sort sur euh, les listes électorales, donc sur le corps électoral, soit désigner des gens pour effectivement réécrire une constitution. Et on verra si on appelle ça euh, république. C'est ces gens-là qui vont le déterminer. Mais dorénavant, je crois qu'il faut abolir le salariat, il faut réduire au maximum les écarts de revenus, payer des cotisations sociales sur... Tous les revenus et faire en sorte que tous les mandats, quels que soient les mandats locaux, régionaux ou nationaux, si la nation existe encore, parce qu'on peut faire disparaître la nation, tous les mandats seront au revenu minimum. Tous. Et tous les gens qui se présenteront pour des mandats auront tous leurs comptes bloqués, ils devront faire vœu de pauvreté euh, les institutions leur fourniront de quoi se brosser les dents, de quoi se loger le temps de leur mandat. Et tous les appels d'offres, tous les appels d'offres ne passeront plus par des élus. Tous les appels d'offres, on tirera au sort des gens sur le corps électoral. Et ils devront, et ils seront anonymes, et c'est eux qui devront attribuer les appels d'offres. Tous les appels d'offres. Et après, et même en préalable, il ne sera plus possible de vendre d'armes à qui que ce soit hors des territoires gérés de manière mutualisée. Et l'ensemble des entreprises et des industries seront récupérées au niveau local. Les transnationales et les grands groupes seront démantelés. Les banques appartiendront au peuple. Voilà. Il faut bien voir que la révolution qui vient nécessite des mesures fortes. On ne sera pas dans le discours crétin euh, de certains qui, passant la main dans le dos à un chef d'entreprise, devant les caméras, lui disent « Ah oui, mais mon gars, allez, on limitera ton salaire à 300 000 euros par mois. Ça te va 300 000 euros par mois, ça te va euh, ?»« ouais, ouais, ça va. »« Ça le fait ?» Ça ira. Hein. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est capable de dire ça devant les caméras de télé, euh, il a. on peut lui accorder un quelconque crédit social Non. Non Non. Définitivement. Oui. Oui. Ouais. Bon, ben c'est Jean-Luc Mélenchon. Moi je n'en ai jamais accordé aucun. Mais quand je vois qu aujourd'hui, et c'est en ça que les gens doivent prendre conscience de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui. C'est que dans les médias ces gens-là sont présentés comme étant l'opposition. Et moi, si je parle d'opposition agréée par le système, ce n'est pas du tout pour dire qu'ils sont agréés par le système euh, euh, franco-française. Non, c'est-à-dire que c'est mondialisé, ce dont je parle, c'est mondialisé. Je pense même que la France est très en retard sur cette mondialisation par nivellement par le bas. Mais par contre, ce que je dis c'est que la France a pour vocation de créer la Troisième Révolution. Pourquoi la Troisième Révolution Parce qu'il y a eu la Révolution de 1789. Ensuite, il y a eu la Révolution, pour moi, industrielle, dont on paye euh, les pots cassés hein, aujourd'hui. C'est suite à cette Révolution que se sont constitués des grands groupes militaro-industriels et au moment de la seconde guerre mondiale, le nucléaire et l'arme nucléaire est venue sanctuariser cet état et aujourd'hui il y a des oligarchies qui pensent réellement qu'elles sont installées définitivement. C'est-à-dire que dorénavant il faut se réduire à se dire oui l'avenir ressemblera à 1984. Le Télécran, le 9 c'est déjà, c'est déjà, regardez, je parle au télécran, mais avec mon ami, on utilise le télécran de telle manière que je pense que prochainement, il va y avoir des lois qui vont interdire de faire ce que nous faisons. C'est-à-dire d'utiliser euh, des moyens techniques qui permettent de parler à un grand nombre de personnes et de désacraliser, et de dire très clairement, le roi est nu. Le roi est nu. Le seul, dans tous ceux que j'ai cités, qui a un réel pouvoir, parce qu'il est un oligarque, c'est Vladimir Poutine. Mais pour moi, ni Macron ni Trump euh, n'ont cette, euh, cette capacité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la majorité des oligarques euh, euh, utilisent le premier principe qui est la discrétion. Ces gens-là ne veulent pas qu'on parle d'eux. Parce qu'ils ont le véritable pouvoir. Et donc ce sont eux qui financent euh, tous les groupes nationalistes et des extrêmes droite, nazis et néo-nazis, à travers l'Europe à travers l'Union Européenne, pourquoi Et à travers l'Europe aussi, parce qu'il y en a en fédération de Russie, pourquoi Parce que, si tu divises pas les populations, tu vas perdre la main. Parce que tu sais, c'est pas les 1%, les crétins qui disent, il y a 1% qui disent, le monte, c'est faux, c'est peut-être 1 pour 1000, ou 1 pour 10 000. Ces oligarques ne sont pas 1%, moi je dirais ils sont 1 pour 10 000. Mais ces gens-là, savent très bien que S'ils ne créent pas les conditions de la guerre, eh bien, ils sont perdus. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai parlé du barrage qui risque de péter dans l'un et qui pourrait foutre 14 réacteurs nucléaires euh, dans une situation de, de catastrophe euh, perpétuelle ingérable, comme le sont toutes les catastrophes nucléaires. Mais c'est aussi, j'occulte pas ce qui s'est passé le 19 septembre à Malvésie, avec ce fût, qui n'est pas un fût de déchets, c'est un, un fût de matériaux nucléaires euh, issus euh, d'activités soi-disant militaire et toutes les activités nucléaires sont militaires vu que le but c'est d'avoir du plutonium pour les armes. Et donc voilà, il y a des gens qui disent le gouvernement ment. Maman, maman, maman, mon dieu, le gouvernement maman. Le gouvernement ment, non. Mais par contre ce qu'on peut se dire c'est que le gouvernement dit la vérité mais la seule vérité que tu as le droit d'entendre. Et donc la vérité que tu n'as pas le droit d'entendre c'est celle qui a été occultée c'est notre émission 42 euh, du, du 15 mars 2018 légitime défiance et où ce cette émission ah ben, normalement c'est un fichier qui existe toujours chez Facebook, mais on ne nous donne pas l'accès et donc on n'en on sait rien moi, moi a tu a sais que je suis, -bloqué, je suis bloqué jusqu'à dimanche sur Facebook je ne peux publier sur aucun groupe qui n'est pas le mien mais il n'y a aucune justification à ça si ce n'est peut-être le quatrième anniversaire des prisonniers politiques saoudiens. Voilà. Et donc il faut bien comprendre, il faut bien comprendre comment est-ce qu'on instrumentalise les gens les uns contre les autres, comment on les divise, parce que le but c'est d'arriver à faire en sorte que les gens qui ont refusé par référendum il y a 14 ans un projet de constitution aillent voter, aille voter pour la gouvernance, quoi C'est oui, euh, trois ans, pas quatre, oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai confondu avec les quatre ans par rapport euh, à, à notre ami Rémi Fraisse. Voilà. Donc, je... ce qu'il faut constater, c'est que qu'il s'agisse de Gekamara, qu'il s'agisse d'Adama Traoré, qu'il s'agisse de Rémi Fraisse, euh, qu'il s'agisse euh, d'Ali, euh, d'Amjad, de, de Daoud, à chaque fois, c'est l'arbitraire et ce sont des assassinats. Ce n'est pas parce qu'un juge s'est prononcé en appliquant le droit. Mais le droit de quoi Le droit d'une monarchie, de, de monarchie confessionnelle, absolue. Donc, ils sont condamnés pour outrage au roi. Mais ben oui, avant, pareil, en France, sous les rois, euh, si, si tu avais dit euh, que François Ier c'était une euh, criminelle crapule sans scrupule. Bon, si tu t'étais appelé Léonard de Vinci, peut-être que tu aurais été exilé. Mais le tout venant aurait euh, très mal fini, quoi. sa, sa vie aurait été euh, raccourcie, ainsi que son col. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais... C'est pas rassurant de se dire qu'on est dirigé par des oligarchies militaro-industrielles, parce que ce sont ces gens-là qui détruisent la biosphère, parce qu'ils considèrent que la Terre est un réservoir de ressources matérielles naturelles. Leur réservoir, à eux, c'est à moi. C'est les enfants quand ils arrivent à 3-4 ans. C'est à moi, c'est pas à toi, c'est à moi. Voilà, et, et que et, et, et, non, non, épuisable, épuisable. Et, et les ressources vivantes, c'est-à-dire les êtres vivants, pas uniquement les êtres humains, sont aussi des ressources qui leur appartiennent. Et il faut remarquer que dans les entreprises, on a quoi On a des directeurs des ressources humaines. Et alors, l'Occident ressources humaines. Humaine. Ressources humaines. Ressources humaines. Ressources humaines. Ressources humaines. Ressources humaines. Ressources humaines. C'est nazi. C'est nazi. L'homme n'est plus considéré comme un être vivant, mais comme une ressource, comme une, une variable d'ajustement. Et là, on retrouve... Notre projet de constitution, on retrouve notre traité de Lisbonne, on retrouve l'esprit euh, crapuleux et sans scrupule d'un Valéry Giscard d'Estaing, qui a été euh, un des rédacteurs de, de, de, de cette ignoble euh, constitution euh, de bourgeois euh, qui se considèrent comme des, des chevaliers d'industrie, une nouvelle noblesse euh, de, de, de la science et, et, et, de, et de la technique. Tu vois, des, des gens qui, par rapport au moins que rien que nous sommes, aux petits bouffe merdes euh, autochtones français, euh, italien et tout ça, toi, vois, euh, et, tu, vois le, tu mets son verre, sa baguette, ils les emmerdent, ils n'ont rien à foutre, on est quoi On est des variables d'ajustement. Euh, eux, qu'est-ce qui représente le patronat C'est le MEDEF, donc le syndicat des patrons des entreprises du CAC 40 en bourse. Mais euh, les petites et moyennes entreprises qui constituent la grande majorité euh, du tissu, euh, je dirais, entrepreneurial en France, mais aussi dans beaucoup de pays de base, ces gens-là ne sont pas représentés. Et qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui On assiste à la promotion de syndicats qui sont directement reliés à des mouvements d'extrême droite. Là, il y a des syndicats de paysans qui disent, euh, oui... Euh, Sauver un paysan, c'est manger un vegan. Alors il faut une banderole, c'est super drôle. Seulement le président de ce syndicat, c'est un, un mec qui était proche du FN, donc euh, proche du Rassemblement National. Donc c'est des gens qui disent ne nous emmerdez plus, nous on met des enfants comme on veut, des pesticides, on coupe la forêt, on coupe les haies, les trucs, parce que c'est nous qui vous nourrissons. Bande de petites merdes. Et au nom du crédit agricole, tu fermes ta gueule. Voilà. Donc aujourd'hui, réellement. Ces gens-là estiment qu'ils peuvent nous faire taire, et tout du moins, quand ils ne le peuvent pas, qu'ils peuvent s'arranger pour entre gens de bonne compagnie et d'entreprises diverses, par des moyens qui peuvent être le chantage, euh, euh, ils vont euh, créer euh, une espèce de consensus, ils vont, ils vont, en fin de compte, créer un chantage. Mais où est leur pouvoir Eh bien, leur pouvoir, je vais te le dire très clairement, comme tous les pouvoirs dictatoriaux, il est proportionnel à la peur qu'il t'inspire. Si nous sommes une majorité à leur dire, même pas peur, eh bien, tout leur système va s'effondrer. C'est pour ça que leurs serviteurs institutionnels de l'opposition institutionnelle, ils veulent faire croire que... Le 9 octobre est une journée d'action, une journée d'action interprofessionnelle. Mais je peux te dire que la CFDT, qui a, qui a créé Nicole Nota, euh, Conseil économique et social au niveau de l'Europe, putain, elle se fait une super paye, celle-là. Elle était dirigeante de la CFDT au moment où il y a eu une grande grève à la SNCF et elle a trahi euh, tous les syndicats. Ce qui a d'ailleurs créé, la, la, qui a été à l'origine de la création de Sudrail. Donc, vous qui m'écoutez, militants, militants syndicaux, vous qui m'écoutez, militants de partis politiques. Arrêtez d'écouter vos états-majors. Le 9 octobre, c'est un appel à la grève générale interprofessionnelle reconductible. Et dans les lycées dans les universités, ils sont prêts. Ils sont prêts. On ne veut pas de ce monde de la concurrence obligatoire et de la sélection. On n'en veut pas. C'est simple. Parcoursup, on n'en veut pas. L'Union européenne, on n'en veut pas. Et donc, on va bien l'exprimer de manière non-violente. De la même manière, le rassemblement qu'on fait le 25 octobre pour Rémi Fraisse, moi, je l'ai déclaré en préfecture et je dis au Black Bloc, venez, venez, mais promettez-moi, promettez-moi que vous ne jeterez aucun pavé sur la police vous ne les affronterez pas. On n'est pas dans l'affrontement. Ce que veut le système, c'est l'affrontement. Ce que veut le système, c'est le combat. D'ailleurs Ruffin appelle, Ruffin et Mélenchon ils se réjouissent à l'avance de situations insurrectionnelles parce que ça leur permettra d'auto-justifier euh, leur système hiérarchique de pouvoir. Voilà, et donc le peuple ne doit pas s'imposer par la violence. Le peuple doit s'imposer par l'intelligence. Et c'est autre chose que tu nous as rappelé au tout début par rapport à l'Europe et la peine de mort Oui bien sûr, c'est-à-dire que euh, moi, l'Union Européenne et la peine de mort. Moi ce qui m'a fait très mal c'est en janvier 2018 à épinay- sur seine un, un, un jeune qui effectivement, est, bah, il est noir, hein, Gay Camara, il s'est fait tirer par trois agents de la brigade anticriminalité, donc de la police nationale, donc cette fois-ci, ce n'est ce ne sont pas des gendarmes, donc ce ne sont pas des gens qui, de l'armée. Ce sont des gens de la police. Pour moi, je, je comprends toujours cette différence. Et je sais que la guerre qu'il y a entre la gendarmerie et la police, loin d'avoir faibli parce que la démission de Colomb est liée directement à ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'armée qui, a l'oreille, de, de la crapule euh, qui est à l'Elysée. Donc de l'actuel la, de la, de parasite euh, euh, républicain, avec sa femelle qui s'est octroyée des centaines de milliers d'euros par an. Euh, on voit pas du tout euh, euh, sur, sur, sur quelle base, quoi. C'est assez ignoble. Donc ce type-là, hein, s'il y avait des gens d'opposition, qu'est-ce qu'il ferait Eh bien, il, il ferait en sorte de destituer cette crapule. Maintenant, il faut que les gens qui sont responsables de l'impunité de la police et de la gendarmerie soient eux aussi traduits en justice. Parce que moins les morts de Rémi Fraisse, la mort d'Adama Oitraoré, la mort de Gay Camara, euh, la mort de tellement de jeunes en France, elles sont toutes également abominables et scandaleuses. Mais par contre, ce qui est le plus inacceptable, c'est l'impunité de ceux qui ont tué. C'est-à-dire, on voit que ça se termine avec des non-lieux. Et c'est pour les familles, j'imagine, pour la famille, ce que ça doit être. Moi, la, la, la mère de Rémi Fraisse, elle, elle a mis énormément de temps à. À simplement récupérer le corps de son fils comment est-ce que tu veux faire le deuil de quelqu'un imagine un conjoint un fils un frère tu peux pas récupérer le corps tu peux pas l'enterrer comment est-ce que tu veux faire ton deuil et tout ça c'est ignoble et pourquoi je le rapproche d'Amjad parce que Amjad une fois qu'il a été décapité son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs et donc pour pour une famille musulmane c'est presque c'est l'affront ultime, c'est-à-dire c'est le non-respect de l'être, de l'être vivant au-delà de l'être humain, c'est le, le non-respect de sa vie, cest c'est la deuxième mort, c'est exactement ce qu'on a fait à Jaurès, assassiné par euh, vilain avec euh, deux ailes, qui lui-même après euh, bénéficiera aussi d'un non-lieu, et, et, et, tous ces pseudo-amis vont voter les crédits pour l'armée. Parce que c'est parce que quoi Ces oligarchies qui vendent les armes, qui, qui produisent l'acier, le fer et le charbon, le ratome, le nucléaire, donc qui ont constitué l'Union européenne, qui sont le socle maintenant des États-Unis d'Amérique, et bien tous ces gens-là, le profit est dans la guerre. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur le site force.com ils commentaient les profits financiers d'une de ces private military contractors qui s'appelle Dincorp. Et ils ont écrit, si la cupidité est bonne, franchement, hein, c'est écrit noir sur blanc, sur le site force.com. C'est ce qu'il est le classement des gens les plus riches, des gens les plus riches des entreprises. C'est pour ça que Poutine n'apparaît pas. Si la cupidité est bonne, virgule, la guerre est merveilleuse. La guerre est... Vous avez bien entendu vous avez bien entendu, et je répète, si la cupidité est bonne, la guerre est merveilleuse. Mais oui, merveilleuse de profit. Et c'est pour ça que mon ami Georges Krasowski, un jour, m'a dit « Si on donnait 20% de tout ce qu'on dépense pour les armes sur Terre, plus personne ne mourrait de maladie et de faim. » Et j'ai regardé Georges et j'ai fait « Georges, excuse-moi de te le dire, parce que je suis beaucoup plus jeune que toi, mais ce que tu dis, c'est inacceptable. Et il m'a dit « Mais Roger, pourquoi ?» Moi, je lui ai dit « Tu n'as donc pas compris. » Il me fait quoi enfin, je lui ai dit, si tu étais riche, très riche, eh bien, tu investirais encore plus d'argent dans les armes tous les ans parce que c'est la condition nécessaire pour garder un monde injuste. Et cette injustice globalisée, le fait que les peuples se tuent les uns les autres, eh bien, c'est la garantie de tes futurs profits. Et donc, il faut comprendre que la guerre est intrinsèque et la pollution sont intrinsèques à ces sociétés militaro-industrielles. Et donc, ils peuvent faire toutes les marches pour le climat. Aucun d'entre eux ne comprendra que le climat, malheureusement, n'est qu'une conséquence inéluctable de ces sociétés et que pour sortir de cette impasse totale, il n'y a que des sociétés post-industrielles de décroissance avec des communes libres mutualisées qui mettront fin aux salariat, aux états nations et à l'armée et qui créeront une vraie défense civile où effectivement on achètera beaucoup plus de canadaires pour éteindre les incendies que de canons externes pour bombarder les populations du Yémen. Et c'est sur ce point extrêmement important que je vais terminer étant donné que moi aussi je milite pour la libération de Léonard Pelletier moi aussi, je milite pour la libération des prisonniers ukrainiens euh, de la sphère de propagande de la fédération de Russie. Mais moi, je n'adhère pas à la propagande de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, parce que nous allons continuer les émissions Radar. J'ai bien envie d'envoyer tout, tout foutre en l'air. J'en ai parlé avec Marc, il était de mon avis. Parce que je ne suis pas là pour tenir le crachoir une heure tous les jeudis entre 20h30 et 21h30. Je suis là pour inviter des gens et donc je réitère par rapport aux étudiants, je réitère par rapport aux syndicalistes, par rapport à Gaël rentre. venez vous exprimer, venez vous exprimer parce que le 9 octobre, c'est notre grève générale et on démarre une révolution non-violente et active. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. De... Ouais. Continuons la lutte, la lutte contre ces crapules.